Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine pour vous présenter notre dernière commande jeunesse que vous pouvez voir tout autour de moi. Donc hier, la librairie Colibri, avec laquelle nous travaillons depuis bien longtemps, nous a livré trois cartons avec 144 livres dedans. Il y a des romans avec Zombies Arby, pour ceux qui aimeraient frissonner le soir à la nuit tombée dans un cimetière. Vous avez également vos derniers mangas que vous pourrez retrouver. Nous avons aussi des albums avec la danse de Doris, illustrée par Marie Poirier, qui est une illustratrice de scène et marne que je vous invite à découvrir. Nous retrouvons également un coup de cœur de... Toute la bibliothèque Anthony Brown avec la petite Frida qui est une histoire de Frida Kahlo avec de très belles illustrations aussi. Il y a aussi à force de crier au lion qui est un livre qui est sorti pendant le confinement et qui est l'histoire d'une petite fille toute blondinette mais qui n'a pas l'air si gentille que ça en fait. Pour ceux qui aimeraient cuisiner, je vous invite à prendre pâtisserie pour les enfants avec des recettes testées et approuvées par nos bibliothécaires. Nous avons aussi des livres pour les plus petits en encartonnés avec de très belles images comme vous pouvez le constater. Vous en avez d'autres aussi ici pour apprendre à dessiner que ce soit des personnages Disney ou des petits dessins mignons, pour faire du yoga avec Petit Panda. Et pour ceux qui voudraient retrouver leur héros de bande dessinée, voici Linette, dans copain de Jardin, qui est une bande dessinée des éditions La Gouttière que nous avons fait venir pour notre fête de la bande dessinée. Pour ceux qui n'auraient pas encore... Lus le tome 1, je vous invite à découvrir Ultra Laser, qui est une très belle histoire avec de très beaux dessins dans un pays imaginaire, un peu version jeu vidéo. Le dernier tome de Bots, une histoire de robots et du dernier être humain sur Terre. Et pour ceux qui auraient déjà lu Les Aventures des Spectaculaires, nous avons acheté les, leurs aventures. Donc n'hésitez plus, réservez-les dès que vous les verrez sur nos nouveautés.